Fin de séance, nous sommes de retour, numéro 120. Comme le montre Michael, nous allons parler de Joker, avec Joaquin Phoenix qui est en couverture de ce petit magazine. Euh, donc, on le voit en avant-première, on vient de le voir en avant-première ce soir, en version originale sous-titrée. Je précise, c'est important pour certains jeux de mots. Donc, tout de suite, je conseille de le voir en version originale, sinon les choses sont incohérentes. En français, ça va être compliqué. Euh, voilà, donc Joker, c'est quoi bah, c'est le film tiré euh, du fameux super vilain euh, qu'on voit euh, normalement dans les Batman. Euh, donc bon, je le présente plus, c'est un, un, un vilain emblématique. Euh, on va en parler dans la prochaine émission, euh, la prochaine émission qui sera le euh, 9 octobre à 20h sur RadioHardBest.com. Je le dis tout de suite parce que là on va faire sans divulgachage, sans spoiler. Et euh, mercredi soir, eh ben, on révélera un peu des choses puisque le film sera sorti officiellement mm -hmm. euh, donc joker c'est euh, sur le joker et ça reprend peu ou prou peu ou prou euh, la BD de killing joke euh, d'alan moore voilà vos avis on va commencer euh, par euh, lionel bah, il a eu de nombreux euh, prix et c'est mérité parce que très bonne vidéo très bon très bonne image très bon son très bonne euh, vraiment un jeu d'acteur euh, magnifique euh, on s'y croirait vraiment et à euh, J'aurais beaucoup à dire sur le, vraiment le fond, mais voilà, comme on a dit, on se réservera mercredi. Mais euh, je crois que le meilleur épithète pour le film, c'est Beauté Sale. Et euh, voilà, parce que c'est vraiment très très bien filmé. Il y a une centrale dévoilée. Faites attention à l'escalier, c'est vraiment magnifique. <rire> c'est un film, on en parlera mercredi, tu as tout à fait voilà. raison. Ah bon Alors, je repose la boîte. <rire> Ah, J'ai beaucoup aimé, ça fait du bien d'avoir ce genre de film dans l'industrie super héroïque. Donc euh, vraiment euh, bon super film. villainique, super villainique, <rire> ouais, ça fait vraiment plaisir. Euh, voilà, un film vraiment d'auteur comme ça avec une vraie vision artistique euh, derrière. Euh, comme l'a dit <rire> Lionel, c'est vrai que c'est un film très beau euh, qui euh, prend sa source d'ailleurs d'inspiration des films de Scorsese comme Taxi Driver, La Vase des Pantins, etc. Pour le côté aussi télé-réalité, mais ça on y reviendra quand on en parlera en spoil. Mais je euh, vais bon, euh, pas trop spoiler, ouais, ça tu peux. Euh... En plus, il y a De Niro qui joue. Oui, c'est ça, qui qu j'aimerais voilà. qu'il finisse, je sais voilà. pas le voilà. dire. Il y a, oui, y a oui. beaucoup de crânes à Taxi Driver, notamment oui. quand t'as le Joker qui se, fait, qui se parle à lui-même comme ça, quand, oui. quand il c est ça, quand on il voit. invité, etc. Il y a des, des choses qu'on va ah, déjà ouais. dans un ouais. bande-annonce. Qui... Bon, donc là, ouais, tu, ouais. tu ne divulges rien, vraiment. C'est ça, ouais. C'est vrai. Mais non, non, prestation d'acteur de Joaquin Phoenix Excellente, vraiment, il a chopé le, le bon rire, quoi, comme il faut, il apporte sa, aussi sa touche à, à, ce, à ce Joker. Après, on peut pas. Après, je vois déjà certains qui vont comparer à Hitler, Jack Nicholson, etc. Ah ouais. Alors que c'est pas du tout comparable, c'est un Joker, c'est complètement ça. différent. Là, il a une origine story, il a un background complètement différent. Donc, pour moi, c'est pas du tout comparable, il le fait très bien à sa, à sa manière et euh, dans la façon dont il a voulu l'aborder. Que dire d'autre? J'ai peut-être deux petites réserves dans l'intrigue, mais bon, c'est vraiment des petits détails, mais j'en parlerai pas plus. Ah, mais. Si, tu en parleras mercredi. Mercredi, mais je dirais, rien, j'ai quelques petites réserves. Mais sinon, pour moi, ça reste un film qui est très. Ouais, qui est unique, qui est à part dans son genre, avec quand même des touches d'humour, mais tu sais pas trop si tu dois rire, etc., si tu dois rire du personnage, Ou c'est très. Comment dire, c'est assez assez distant distance je trouve parfois l'humour quoi c'est c'est toute la, la la particularité du Joker quoi il fait c'est quelqu'un qui fait des blagues mais vraiment euh, des blagues euh, trash beaucoup d'humour noir tout, tout ça enfin il y a, y a quelques moments où je, même moi-même je savais t'as des gens dans la salle qui riaient mais moi-même je, je riais pas parce que je voyais un peu le, le personnage quand même qui était en détresse etc bon c'est voilà c'est le personnage de Fleck donc euh, quel alter ego du, du Joker, en l'occurrence, c'est Arthur Fleck, ouais, c'est quelqu'un qui... Euh, qui a été qui qui repris a, du Killing Joke. Ouais, qui a repris. Donc ça, euh, ouais, c'est ça Ils prennent il, il fait. un peu des, des voilà. éléments de, de ce comics-là, ouais. ils il voilà. en font une sauce, ils le remixent. c'est là comme une BD. <rire> de voilà. De BD <rire> une tout, est tout, cassé. Est tout est cassé. voilà. Le film casse tout, donc... Oh ouais. oh et euh, Non, non, et puis Qu'est-ce euh, que je voulais dire, du coup, avant Je me laisse pas, interrompre tout cassé, ça y est, le chaos ouais, L'agent du chaos, comme, chaos, comme ouais, du ça, ça c'est un agent du chaos le, le mec qui se non, un mec, bah En fait, le duo <rire> tel qu'il est présenté dans le film C'est quelqu'un qui a été complètement déshumanisé mm. euh, Qui a complètement perdu les pédales face à une société qui... A qui, qui le dénigre, enfin qui, qui, qui, qui savent pas quoi faire de, ses, de ces de ces gens-là, voilà c'est une machine, c'est vraiment une machine à tuer à ce niveau-là et n'en euh, dis pas trop. Le montre dans le film et euh, mm. du coup c'est c'est important aussi quoi cette critique sociale qui a derrière et politique surtout dans, dans notre époque actuelle, notamment je sais pas avec euh, les gilets jaunes ce, ce genre de choses. Bon, je mm. sais On ne sait qu'on ne fait pas de politique mais c'est mm. important d'en parler. Je trouvais le parallèle vraiment très euh, très euh, très pointilleux, très euh, très pertinent voilà. Euh, donc ouais c'est un film je pense qui va marquer, euh, qui va peut-être diviser aussi, ça dépend, mais pour moi j'ai je... beaucoup apprécié. Et vraiment Joaquin Phoenix porte le film. Ouais. Était déjà... déjà on pas loin, hein. sans, sans trop en dire si le Joker <rire> était déjà un mythe pour beaucoup, ouais. là, là la mythologie elle est encore plus, plus puissante. On a vraiment un Joker mythologique avec tout ce que comporte la mythologie. Pareil mercredi parce que là, ça mm -hmm. euh, serait trop. Mais euh, mais vraiment, je crois que le Joker a pris une, une puissance dans ce qu'il peut représenter, mm -hmm. comme disait euh, comme disait tout à l'heure Miguel sur sur un être qui est totalement dans le film, il n'y a mm -hmm. surtout pas pour rigoler. ça c'est clair. Il y a des gens qui sont <rire> il y a sortis pas vraiment salle du la en... quoi <rire> il, y a des... il y a des gens qui sont sortis de la salle en disant eh ben, il est vraiment déprimant ce film. Lui il est totalement déprimant et c'est d'un parti pris génial parce qu'il est totalement déprimant. Mm. Ok, et eh ben on... on dira pourquoi c'est déprimant. Et côté politique, tu as raison très important. Pas aller trop en profondeur, sinon on vous révèle des choses. J'ai rien dit. Euh... Ah oui <rire> Mais justement, on est tout à vite mais il est très fort Michael Kaminski euh, donc je vais euh, conclure euh, alors je reviens pas sur euh, les points positifs du film qui sont euh, une image plutôt sympathique euh, qui sont Joaquin Phoenix même si pour moi elle est à la limite de ce qu'il peut faire, euh, et du cabotinage ce qui est une maladie très américaine maladie dont est atteinte l'autre star du film, même si on ne le voit pas beaucoup euh, Monsieur Robert De Niro qui est un des plus grands acteurs de l'histoire euh, du cinéma américain mais qui est parti dans la cabodinage depuis 10 ou 20 films c'est absolument insupportable euh, bon là il a un plus petit rôle donc voilà Joaquin Phoenix C est en train de passer de l'autre côté tout doucement, faut qu'il fasse attention à mon avis euh, je vais juste terminer et, et ça bon ça m'embête un peu mais dans le film ça passe encore c'est quand même pas le même niveau qu'il avait dans Gladiator par exemple ou dans Walk the Line où il jouait euh, Johnny Cash. Euh, mais bon, c'est un Joker euh, correct. Et surtout, comme tu as dit, Michael, ce qui est très important de comprendre euh, par rapport au positionnement du film, c'est qu'il est vraiment incomparable. Moi aussi, je me suis dit ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, ou Joaquin Phoenix, moi j'adore Joaquin Phoenix, j'aime pas trop de films. Euh, c'est vraiment incomparable, c'est vraiment autre chose. Et pourquoi c'est autre chose Parce que comme on l'a dit dès le début, et comme l'a un peu creusé Michael, il y a un côté à l'amour, donc social. Et là vient mon premier problème. Quand on veut s'ancrer dans la réalité sociale, il faut savoir être réaliste, le film enchaîne les situations à bracadabrande pour moi, où on se demande comment certaines choses peuvent arriver, et c'est assez hallucinant. Je viendrai donc plus en profondeur, comme on le disait mercredi à la radio. Euh, il y a différents problèmes dans la structure scénaristique, et un des gros problèmes du film, c'est qu'on voit effectivement une progression autour du personnage, mais pas du personnage, puisque on va parler du, de l'escalier euh, mercredi aussi, certaines symboliques sont récurrentes, mais le problème c'est que son caractère à lui aussi est récurrent donc il n'y a pas de progression du personnage et du coup, pour moi, il ne se passe rien dans le film. Donc... S'il se passe rien, je m'ennuie, euh, malgré des be belles images, mais Todd Phillips, ce n'est pas Stanley Kubrick, ou c'est même pas Nolan, avec les Dark Knight par exemple. Du coup, l'image est correcte, mais si on a vu euh, les Nolan et si on regarde un peu cinéma indépendant depuis que Sundance existe, ou euh, les anciens, euh, comme il s'appelle, Fincher, etc., c'est du vu et du revu et du déjà vu. Euh, l'image escalée, on reviendra, c'est assez simple, et finalement sur le côté social, c'est assez primaire pour moi. Donc soit on, bah, on, on connaît pas tout ça ou ça nous intéresse moins ou on fait comme on veut dans la vie. Mais si on a déjà vu ce type de film, on a un peu suivi les Sundance ou on a vu des films euh, un peu décalés comme michael et moi, regardez les vidéos en dessous, comme les Cocody, Cocoda. Et à certains plans, c'est une grammaire surutilisée. Euh, peut-être que le grand public la connaît moins. Donc je parle peut-être en, en tant que cinéphile fou, euh, mais euh, moi, ça, ça, la, la, la grammaire cinématographique m'a laissé de marbre. C'est joli, c'est correct, mais c'est tout. Et donc, on va sur le scénario euh, mercredi, qui finalement, pour moi, est assez pauvre. Donc, euh, c'est une tentative louable, mais ratée, et aussi, à mon avis, faute de budget. Et il y a deux, trois petites choses que je ne peux pas dire maintenant, surtout sur ce qu'on avait promis avant le film, on y revient mercredi. Je, je qu sens que Lionel veut la dire forme, une dernière chose. Même sur la forme, il y aura des choses à dire mercredi, parce voilà. que je suis absolument pas d'accord avec toi, mais début et à la fin, parce que de ta conclusion. Mais Parfait euh, On en parlera ah, mercredi. C'est. On fait un coucou à Christian qui n'est pas là, donc il y aura débat. Donc rejoignez, ouais. euh, vous êtes à tous les deux, hein, nous sommes d'accord. Rejoignez-nous mercredi radioherbes.com à 20h, ce mercredi 9. On reparlera du film et on parlera aussi des euh, méchants emblématiques comme l'est évidemment le Joker. Ça je pense qu'on est d'accord, on l'a tous voilà. les trois là-dessus. Voilà, donc le film on a plus ou moins aimé, on vous en dira plus bientôt. Euh, sinon, moi j'ai une question pour vous pour finir un peu en forme de gag. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un Joker numéro 2, une suite à ce film non, non, non, non, j'en ai un peu marre de, de ces univers étendus. je pense que Non, en plus la production. à lui-même. Non, même Todd Phillips, ce réalisateur, a dit que c'était un film unique, voilà, qui. qui D'accord. Un one shot. Ah bon, voilà. donc le réalisateur l'a dit. Un one shot. Dit. Ah bon. Mais attends, il mais y a toujours un mais. Mais. Mais. mais tu voudrais une suite. Mais, il, voudrait, il voudrait une suite. Non, apparemment, <rire> Pattinson aurait lâché qu'il aimerait bien faire un truc avec Joaquin Phoenix. Apparemment. Attends, Lionel, tu veux une suite mais, ouais. Non, en fait, non. vraiment pas. Tu, toi tu as aimé mais, le film et tu préfères le préserver. C'est ça. Ça servira à rien. C'est un bisou à lui tout seul et un bisou c'est unique, on ne on le reproduit pas quoi. Ça servira à rien. Voilà, ça c'est bien dit. Donc on se retrouve à euh, pieds avant mais sinon mercredi à 20 h pour apparaître ce film, de plein d'autres choses sur radio, euh, la radio Airbest, Airbest 41.9 Strasbourg. Voilà, bonne soirée. C'était Le Joker, euh, un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Ah dernière chose, euh, il y a un nana qui joue le rôle principal là, sa voisine, super actrice, Zazie Betts Pourtant, ouais, merci, Zazie Betts Ouais. Euh, qui a pas grand chose à faire mais qui le fait très bien et j'étais assez impressionné. Ouais. On en reparle après.